Et eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Écoutez les amis Je suis en train de perdre ma voix, je suis en train de perdre ma voix, je me suis réveillé tôt ce matin euh, Puisqu'il est actuellement, vous le voyez, 5h du matin Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo tant attendue du convoi exceptionnel sur Grand Utopia Avec une très très belle livraison, vous allez le voir, je suis en compagnie de Virginia qui est à mes côtés Elle va voir de la route euh, c'est un peu une mixto, elle voulait voir des trucs assez sympas Donc voilà, directement On est à Akokan Ak Ak Ak Island, pardon Mais on va pas rester là très longtemps Puisqu'aujourd'hui, on, on va livrer Le voilier de L7C Fox Voilà, 6 tonnes, ce voilier là On part de Port Melli et on va aller le livrer à Rivenchy Alors Fox, il habite à Chirac hein, C'est là que c'est basé, mais il m'a demandé de livrer euh, À Rivière, évidemment, à Rivière-Sens Pour pouvoir eh bien, profiter de son euh, De son voilier avec euh, Miss euh, bah, directement euh, dans la mer hein. Et il a bien raison d'en profiter le copain euh, Du coup il est où le voilier d'ailleurs Virginia est-ce que tu vois le voilier Ah oui il est là-bas j'avais pas vu Et 5h du matin j'ai encore la tête un petit peu dans le cul Forcément Hop je vais vous montrer en long en large Le camion en vue extérieure ne vous inquiétez pas Je vais, je vais tout vous montrer parce qu'il est magnifique Il est magnifique il est magnifique On va ouvrir les fenêtres parce que Virginia elle a pété euh, Et puis on va euh, On va attendre on va baisser les suspensions Enfin les suspensions C'est pas les suspensions c'est euh... Je sais plus comment ça s'appelle Allez On va aller chercher la remorque Ok C'est bon Virginia, de ton côté Je t'apprends. rien <rire> Virginie elle va m'aider hein Elle va m'aider un petit peu Alors je suis vraiment pas fan du camion Dans la dernière vidéo D'ailleurs je vous invite à aller voir la dernière vidéo si vous l'avez pas encore vue Mais j'étais tout content d'avoir pris ce camion Et en fait il est absolument abominable Mais vraiment Il est abominable Il freine super fort je sais pas pourquoi Voilà oh, magnifique Oh ça c'est vraiment parfait ce qui vient de se passer Hop je peux refermer les fenêtres. Et donc voilà un petit peu à quoi ressemble eh bien, le euh, camion. Je vais mettre directement les gyrophares. Alors j'ai dû faire quelques petites modifs euh, par rapport à la dernière vidéo. Euh, notamment les clignotants de Kéké, je les ai enlevés parce que ça me faisait bugger le jeu directement. Donc euh, voilà, j'ai enlevé, j'ai juste mis les, les stroboscopes. En tout cas, eh ben, écoutez, on va pouvoir partir directement. J'espère que Fox va être content. Ne t'inquiète pas, je vais te le rendre en un seul... Et même, et bon morceau Voilà, et alors ce qui est assez sympa quand même Et ça, ça me fait plaisir, euh, L7C Fox Vraiment, n'hésitez hein, euh, pas à aller regarder euh, ses, ses vidéos euh, Je lui ferai un petit clin d'œil. voilà, je lui mets la La chaîne en, en description euh, Je suis content parce que Bon déjà, merci pour, euh, c'est un échange De bons procédés, hein, parce qu'il m'a fait des belles Customisations là, dans, dans le véhicule, les tasses Etc, les fanions, euh, également le, le poster juste derrière, là, voilà euh, Vraiment, merci beaucoup Fox pour, pour ça Hop L'anticipation du routier c'était zéro là hein. C'est absolument zéro euh, C'est le matin, <rire> il, faut, il faut se chauffer Hop euh, Mais euh, ce qui me fait plaisir c'est que voilà il a, il a fait appel à moi pour son voilier euh, Il aurait pu faire appel euh, par exemple à, à Transport 24 Tu vois, il aurait pu euh, faire marcher la concurrence Et euh, il a voulu voilà euh, privilégier euh, mon entreprise Et ça fait plaisir, bah voilà Surtout qu'il sait que tout ce qui vient de Hakokan Island C'est forcément de la qualité hein. Euh, donc euh, voilà cette île euh, tropicale c'est mon île c'est chez moi hein, vous l'avez compris et il savait que euh, faire appel euh, à un voilier euh, d'ici ah, bah, c'est la, la qualité alors il aurait pu euh, également commander à Crotergarsheim Gersheim, hein, -Gersheim euh, au sud de, la, de au nord pardon <rire> au nord de Grand Utopia c'est là-bas qu'il y a ma VTC euh, la VTCM compagnie euh, mais pour les voiliers euh, ce genre de convoi exceptionnel c'est un petit peu plus euh, sur euh, sur Island que ça se passe évidemment donc, euh, donc voilà merci Fox pour ta confiance... Ah oui j'avais oublié de, euh, de relever les suspensions Aïe coup dur Mais Je crois que ça s'est fait tout seul Ah non je crois que c'est la roue qui s'est mise toute seule L'essieu là Oui oui d'accord Parce que du coup sur ce, sur ce tracteur Vous l'avez compris J'ai euh, un essieu relevable Alors est-ce qu'on dit un essieu ou deux essieux Un essieu je crois J'ai un essieu qui est relevable Et donc du coup ça se pose automatiquement quand ça a besoin Et puis euh, quand il n'y a pas besoin ça se relève automatiquement Pour faire des économies de pneus bien sûr même, tu sais, donc euh, donc, ouais, je crois que c'était ça le bruit qu'on a, qu a entendu. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. On est parti pour un petit trajet tranquille à la cool. Bon, c'est des routes qu'on connaît. Il fallait faire le, le bon compromis. Je voulais vraiment euh... en fait. Alors, je vais vous expliquer maintenant pour être très honnête avec vous. Hein, parce que là, on fait du, du, du RP. Moi, j'aime bien faire du RP, mais en fait, la vérité, c'est que sur Grand Utopia on ne peut pas faire les convois exceptionnels, malheureusement tel qu'on l'entend, c'est-à-dire les, les convois exceptionnels avec escorte, avec des gros trucs à transporter, les vrais gros convois exceptionnels de on ne peut pas sur Grand Utopia manifestement. Je dis peut-être quel connard. Quel connard. On ne peut pas manifestement faire ça sur Grand Utopia, je dis peut-être euh, des euh, des bêtises. Alors ce matin, ils sont tous fâchés. Ils font tous n'importe quoi sur la route, c'est un truc de zinzin. Allez, maintenant tu avances. Ah oui, d'accord. Non mais et il y a rien qui va là. Mais ce matin ils sont tous bourrés. C'est pas possible. Hein. Oh. Je rappelle je suis en manuel. Donc oui, on peut pas faire des convois exceptionnels. Peut-être que je me trompe. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je me suis renseigné un petit peu. Et je me suis rendu compte que pour accéder aux convois exceptionnels, donc avec les DLC, euh, il faut débloquer les villes, par exemple, de Nice, euh, de Strasbourg, les trucs comme ça. Sauf que bah, évidemment sur Grand Utopia, il n'y a pas ces villes-là. Et donc, je crois qu'on ne peut pas faire les convois exceptionnels là. Donc j'ai voulu faire un. Un, un grand chargement pour faire, ça, pour faire ça bien, parce que je vous l'ai promis dans la dernière vidéo. Euh, et donc un voilier, ça allait très très bien avec ce camion, avec la pancarte convoi exceptionnelle, c'est parfait. Et, euh, et voilà, donc ces voiliers de, de LCTC Fox et Miss, bien évidemment, ils vont... Euh, J'espère qu'ils vont m'inviter sur le voilier quand même. Hein. Bon, vous me tiendrez au courant. Vous me tiendrez au courant. Mais il y a un Thérèse qui m'invite sur, sur le voilier. Euh, mais après, vous pouvez faire appel à Transport 24 pour d'autres marchandises, mais c'est vrai, comme dit, vous avez raison. Vous avez raison, hein, euh, ce, genre de, ce genre de choses vaut mieux faire appel, euh, vaut mieux faire appel à moi. <rire> je rigole. C'est pour la blague hein, que je dis tout ça, évidemment, vous le savez. Mais je préfère le dire parce qu'il y en a qui vont pas comprendre que c'est de l'humour. Et ce serait bien dommage. <rire> Donc voilà euh, voilà un petit peu, je suis en train d'éclairer tout le monde. Là, c'est ceux qui reviennent de boîte de nuit. là, euh, Ils doivent rien comprendre, là, parce que d'ailleurs, on est quel jour On est lundi. Bah, c'est ça, on est lundi. Alors, est-ce qu'il y en a qui font euh, la boîte de nuit dimanche Je ne sais pas. Mais là, s'ils reviennent euh, à 5h du matin pour aller au boulot, là... Ah bah moi avec mes stroboscopes, je dois rien comprendre. <rire> donc voilà un petit peu, mais ça faisait longtemps que j'ai pas roulé de nuit. Et donc du coup oui, je voulais également faire explorer des nouvelles routes, notamment au nord-ouest nord, nord de la map, mais ça n'allait pas avec les convois exceptionnels, enfin les, les convois de voiliers, ça n'allait pas, et puis du coup ça, ça n'aurait pas été réaliste et crédible, Fox n'aurait pas demandé au nord-ouest un voilier, alors que là justement c'est à côté de Chirac, donc c'est un, un petit peu plus cohérent. Allez, on arrive au niveau du ferry. Alors là, ça va coincer. Donc là, la technique, c'est quoi C'est de se décaler à gauche directement. Parce qu'il me semble que ça va coincer. Donc là, la technique d'escroc, c'est ça. Tu mets le clignotant gauche, t'attends que le camion passe. Ça, c'était très chaud ce que je viens de faire. Ah, je viens de caler. <rire> Quel débile. J'aime pas ce camion, voilà. Eh hey Non mais... Il a plus aucun respect, hein. Bah ouais, bah non mais t'es un... un gros gogol, toi. Hein. Enfin, bon, au moins, hey, ça... grâce à moi... Regardez, grâce à moi les gens peuvent passer Et ça c'est fort Allez, et maintenant tu restes là Tu bouges pas Alors lui il a été débile, J'étais débile aussi Mais tu savais que ça passait pas Donc faut pas passer Ah oh, c'est pas possible Ah oh, ils le font exprès les routiers du dimanche Hein, hein Virginia, pardon excuse moi T'as eu peut-être un petit peu peur Je suis désolé je voulais pas te faire crier moi Bon, allez on va prendre le ferry Je vous retrouve juste après Allez on met les gyrophares et on est reparti directement Le jour se lève en plus ça y est il est 6h27 du matin Les gens sont peut-être pas forcément encore tout à fait réveillés, Donc on va faire attention Le voilier de Fox évidemment Doucement derrière Je vais lui rendre en un seul état Non, Vraiment il faut faire très attention Parce que sinon il, il fera plus appel à moi Et puis après il fera appel à la concurrence Et c'est pas cool ça C'est pas cool Quoi L'alcool c'est pas cool Hop là, est-ce que j'ai bien les gyrophares allumés là d'ailleurs Parce que du coup comme il fait plus de nuit, euh, tout à fait, j'ai le gyrophares allumé, c'est parfait. Il est beau le camion quand même, hein. il est beau. Comme dit, j'en je, suis pas fan, il va pas faire long feu je vous le dis dans ma flotte, ou alors je vais le refourguer à, à un employé, mais, euh, mais il est beau, il est beau mais j'en suis pas fan, c'est vrai. Pourtant ouais, au début j'étais vraiment fan de Volvo bah, quand j'ai commencé Eurotruck à l'époque, je sais pas pourquoi là, c'est, ça me plaît pas du tout. Merci à vous messieurs, c'est gentil Hop bah, du coup je crois qu'on va passer à côté de, de Chez Fox hein. Si je dis pas trop de bêtises sur la route, on va passer à côté de Chirac Alors on va peut-être pas lui passer euh, On va pas lui faire euh, le coucou Parce que la route qu'il faut pour aller chez lui Avec le voilier c'est peut-être un petit peu débile Donc on va, on, va, on va, voilà Juste pour faire un petit coucou, ce serait dommage de lui casser euh, Son voilier Hop là, on passe sur le petit pont limité à 30 km/h. C'est joli, là on se croirait vraiment en Charente-Maritime. Ah, c'est un stop. Ouais, le, le freinage il est très bizarre sur ce camion, je vous jure. J'ai pas ce problème avec les autres, mais le freinage il est très particulier. Bon, ah bah d'accord, tout ça pour ça. M'en fous, je passe maintenant, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà, en plus il tournait derrière, c'est bon Ça va Virginia T'es sereine <rire> Ah je comprends, je comprends, je suis un, je suis un professionnel de la route, c'est normal C'est normal Et, et d'ailleurs pour ceux qui demandent, ça y est je peux vous en parler un petit peu Il y en a qui ont demandé si j'allais refaire de la réalité virtuelle sur Eurotruck Et pas ben, la réponse, réponse de la France, non <rire> Vous savez pourquoi Déjà dans un premier temps faut arrêter de se foutre de la gueule du monde Parce que moi quand j'ai fait les vidéos en VR J'étais tout content c'était un investissement Je pensais que sur le long terme ça allait être incroyable Et que mon contenu allait vous plaire Sauf que vous aviez tous dit que la réalité virtuelle bah, c'était nul Parce que ça vous donnait la gerbe Parce que la qualité était moins belle etc etc Moi ça me demandait du travail énorme derrière Parce que c'est compliqué à mettre en place Et au final maintenant vous me demandez à ce que j'en refasse Alors que vous aviez tous été contre et que vous trouviez ça nul Alors qu'est-ce qu'il fait le Mcolo Parce qu'il est débile Eh ben, il a réessayé donc j'ai réinstallé tout ce qui est réalité virtuelle, pendant deux heures je me suis cassé la tête à paramétrer tout un truc, tout ça pour qu'au final bah en fait, ça ne fonctionne pas, euh, c'est absolument nul, la qualité est absolument horrible évidemment et même moi ça me faisait gerber. Donc euh, voilà, Eurotruck en réalité virtuelle c'est juste pas possible dans ces conditions, en revanche d'autres contenus en réalité virtuelle pourquoi pas, vous me dites si, si ça vous chauffe euh, je, je crois que Forza Horizon peut pas jouer en réalité virtuelle. Flight Simulator, on peut jouer en réalité virtuelle. Il faudrait que j'essaye. Euh, là, je pense qu'il y a une route, euh, une route, accessible à droite. Faudra essayer Flight Simulator en réalité virtuelle si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le faire savoir. Mais, euh, mais voilà, en tout cas Eurotruck en, en réalité virtuelle, c'est non pour des raisons évidentes. <rire> Déjà que euh, bah, c'est vrai que mon contenu sur Eurotruck en ce moment, en plus, il est un petit peu délaissé euh, de ce que je vois. Enfin, je veux dire, il attire un petit peu moins euh, que, que d'habitude. Là, voilà, je respecte pas du tout les distances. Mais en même temps là, tu me fais un break check Il se passe rien devant c'est un truc de zinzin Allez on pousse On pousse et du coup est-ce que toutes les roues sont au sol Ouais Tout à fait Tout à fait Allez la petite départementale Eh, dis-moi qu'il y a une double voie qui arrive Dis-moi qu'il y a une double voie qui arrive Non c'est un virage C'est une double voie ah non c'est une double voie dans l'autre sens Ah j'ai trop le seum Ah j'ai trop le seum. Frère même moi j'ai un... je, je, je transporte beaucoup plus que eux Eux deux réunis là Bon après c'est limité 80 j'avoue Je suis désolé je suis un petit peu débile Voilà c'est mon petit côté un peu euh... Un peu fâché Ouais mais bon à un moment donné ça descend là profitez-en hein. <rire> M'en fous moi de votre tachygraphe <rire> Ah ouais En plus regardez ça se met sur la voie 2 de... Ah non, pardon. Oh, je suis des. Eh, hey, je sais pas ce qui se passe ce matin, j'ai pas assez dormi. J'aurais pas dû prendre la route, mais vous inquiétez pas, le métier c'est le métier. Eh, franchement, bon courage aux routiers. Hein. Là, on, on rigole, ça fait longtemps que j'ai pas fait un big up, mais bon courage aux routiers qui, euh, avec la fatigue et tout, euh, vous lâchez pas. Vous faites en sorte de pas trop écraser les gilets jaunes qui vous bloquent la route alors que vous voulez juste bosser. Allez, big up. Non, mais c'est vrai. Force à vous les routiers, s'il y en a qui me regardent encore. Et euh, voilà, vraiment, merci à vous. Bon là c'est du transport de voilier, hein. c'est plutôt privé mais je veux dire pour tout ce qui est transport de marchandises en général. Ou le postal, etc. Voilà. Ceux qui font évidemment de l'international. Voilà. Je pense à vous. Je pense à vous. Et quand je fais caca. Et sinon c'est pas une blague, attendez, j'ai pas fini ma phrase. Quand je fais caca, je relis mon livre euh, du, code, du code PL euh, de l'ECF. Voilà. Je, je dis ça, je dis rien. Euh, mais je le fais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à tous. Vous croyez que ce pont on peut le prendre Oui, ce pont on peut le prendre, bien sûr. Oui, on l'a déjà pris ce pont. Regardez, c'est balisé en, en blanc sur le GPS là. De mm -hmm. bon, toute façon, on ne va pas le prendre. On va faire un petit vue cinématique. On profite. Hop là. Allez, hein, si jamais vous me découvrez évidemment, j'en profite. N'hésitez point à vous abonner. Si vous vous abonnez pas, je vais rentrer dans le cul du camion devant. Voilà, oh, ceci est une menace. Ceci est une menace Non mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je rappelle que je fais tout type de contenu sur cette chaîne. Hein. Que du plaisir Sachant que, bon, j'essaye de me diversifier et de me développer, parce que je sais pas combien de temps ma chaîne YouTube va encore tenir. Euh, et il se peut que je fasse appel à un monteur vidéo pour, euh, pour essayer de déléguer du travail, euh, du travail euh, sur du long terme. Donc, euh, j'en dis pas plus pour le moment... Mais sachez que j'ai un monteur vidéo euh, en vue. Et euh, pour des contenus euh, de type euh, pas Eurotruck, <rire> du coup. Mais n'hésitez pas à regarder tout ce que je fais Donc, des vidéos best-of, euh, des vidéos réactions, euh, du Sons of the Forest, évidemment. Bien évidemment. Y'a personne T'en vois rien du tout. Hop. Le voilier derrière, ça passe. T'inquiète, Fox. T'as vu Virginia Allez, Virginia, de toute façon, elle me surveille. Hein. Elle surveille que je fasse pas de bêtises. Parce que Virginia, sachez que c'est une abonnée à L7C Fox également C'est une... Euh, c'est une membre de la L7C Family Donc forcément, euh, je suis un petit peu pisté hein. Je suis un petit peu pisté, je dois faire attention Et par contre là vraiment, c'est une blague Ils font pas d'efforts les camions Eh hein. bouge ton cul là, mais c'est pas possible Je suis sûr que tu transportes des palettes vides en plus <rire> C'est pas possible C'est insupportable Bon, il doit avoir un Iveco je pense, non Mais c'est vraiment un Iveco. Je crois. Eh, hey, attendez, je veux, pas, je, veux, je veux pas faire le connaisseur. Ça se trouve c'est pas ça, mais ce serait pas un Iveco Eh, hey, il y a qu'une seule façon de le savoir. Ça va être d'enfreindre la loi. Mais c'est un petit peu dangereux de faire ce que je veux faire. Et puis en plus il y a des virages qui arrivent et tout. Non, attendez, on va pas le faire. Mais ga gardez en tête ce que je viens de dire. Est-ce que c'est un Iveco Eh, hey, franchement, si c'est un Iveco, je vais tout faire pour en avoir la preuve. Si c'est un Iveco. Je compte sur vous pour qu'on on atteigne les 200 likes <rire> sur cette vidéo Ouais j'en demande beaucoup j'en ai rien à péter Parce que vous êtes capable de le faire C'est juste que plus personne ne veut le faire Et je vous jure c'est un seul clic c'est gratuit les amis C'est gratuit n'hésitez pas Allez c'est maintenant Ligne blanche Je regrette instantanément C'est un rond-point en plus Vous inquiétez pas vous inquiétez pas vous inquiétez pas il a, compris, il, a compris, il a compris, il a compris, il a compris, il a compris, il a compris, il a compris Voilà Bougez pas Bougez pas, c'est un Iveco Allez, merci à tous, 200 likes sur cette vidéo <rire> Oh je suis trop un expert des camions maintenant Eh Bon après ça se voyait à sa patate Non je rigole, ça veut rien dire Ça veut absolument rien dire, mais voilà c'est rigolo hein C'est rigolo d'être aussi talentueux que moi Eh hey, Mkolo, c'est narcissique, pas possible. Iconic Road de Hiroshui Hiroshuya. Je, bah, euh, by Godness nous avait expliqué que c'était un youtubeur japonais, je crois. Alors, japonais sans aucun doute, mais un YouTuber, je crois. <rire> Donc il est <a> plutôt sympa. <rire> ah, J'ai frôlé la catastrophe hein, avec tout ce que je viens de dire. Je sais, je sais, je sais. Je, je suis désolé. Je fais ce que je peux. Vous, vous voyez ce qui est écrit, mais moi, je me concentre sur la route en même temps. C'est pas facile. C'est pas facile On a un GLS devant nous, c'est la classe ça Et on a une double voix qui arrive Et du coup il se dit bah tiens, vu qu'il y a une double voix, Je vais m'arrêter, ah non il tourne à gauche pardon Allez Ciao bambino Oh, oh les bouchons qu'il y a Oh mon dieu Allez Du coup est-ce que je peux voir Chirac Ah bah on passe en dessous, voilà on va passer à côté de Chirac Et ça c'est fort, bon on klaxonnera on klaxonnera. Mais attendez d'ailleurs, il y a pas un petit lac à Chirac là euh, Tête à Chirac. Ah, on le voit même pas sur la carte. Normalement, il y a un petit lac à Chirac. Voilà. Mais c'est vrai ça Qu'est-ce qui fait chier J'aurais pu lui mettre. Ah bah non non, il veut partir de là avec son voilier euh, Fox. D'accord. Très bien. <rire> non non, je, je ne juge pas, je ne juge pas. Et tu vas aller où C'est une vraie question. Je lui ai pas posé la question. J'ai eu au téléphone rapidement, mais avec son voilier, je me demande où c'est qu'il va aller. Est-ce que c'est juste pour se la frimer avec Miss ou est-ce qu'il veut vraiment partir à quelque part euh, en particulier, euh, peut-être aller à Los Santos par exemple, ça peut être une idée. <rire> Dis-moi Fox. tu me diras en commentaire si tu pars à Los Santos ou... Euh... <rire> Alors la voiture derrière, elle est pas sûre d'elle. Hein. Elle est pas sûre d'elle. Bon, on va peut-être commencer à rouler euh, de manière RP, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je fais un petit peu le concon. Non pas le concombre eh bah oui, hein. c'est pas pareil. Hein. Le concombre, on, fait, on peut faire plein de choses avec. Alors que le concombre, on n'en fait rien. <rire> c'est bien vrai, ça, ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir. Bon, attendez, il faut que j'effleure à chaque fois le, la pédale de frein, je vous assure, ça break à fond les ballons. Il y a un problème de réglage, je sais pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui roulent des Volvo et vous avez des problèmes ou pas Parce que vraiment, enfin, je parle dans le jeu, hein, pas dans la vraie vie, mais dans, dans le jeu, j'ai l'impression que j'ai un problème avec ce camion quoi. Je le conduis pas de la même façon que je roule les autres camions. Et j'ai rien déréglé. Hop. On part sur la droite. Direction. B ben, euh, Rivenchi. Magnifique. Oh mais c'est quoi, c'est... Oh, terrible, moi je croyais que c'était une voie d'insertion euh, traditionnelle Que dalle Oh l'accélération du bordel Wesh Oh là il se passe des trucs en face là Oh il se passe des trucs en face Eh qu'est-ce qu'il se passe Les mecs Attends. What the fuck Eh vous savez que c'est le pire truc que vous puissiez faire ça quand même Doubler un véhicule et abandonner C'est le pire truc que vous pouvez faire sans déconner hein Et tout ça parce qu'il y a la ligne blanche alors qu'il pouvait largement justement Oh l'intelligence artificielle à deux balles Mais c'est le pire truc que vous pouvez faire hein. Bon alors comme d'hab le camion devant là Il doit transporter des palettes vides et il casse la tête à tout le monde Ouais et bah des palettes vides euh, C'est lourd hein quand même hein. Oui bah ça va <rire> Excuse moi je suis pas routier hein. <rire> Ah bah regardez eh hey, mais ça c'est le voilier de transport 24 hein. Je le sais parce qu'il en avait parlé une fois hein. Il nous l'avait dit hein Mais tu vois c'est pas la même qualité que... Euh... Tu vois Regarde Ça c'est un vrai voilier ça Celui que j'ai c'est un vrai Là tu vois que c'est celui... Ouais tu vois Moi le mien il résiste à tout Ça se voit qu'il vient d'Akokan Island, euh... Qu'il vient de la même compagnie quoi Ouais Ouais parce que celui là à mon avis tu vois il doit rester dans ce petit lac parce que sinon, oh là là. Moi, mon voilier, au moins, eh ben, il peut aller vraiment dans la mer. dans la mer, Et euh, il peut résister à tout type de vagues. Et ça, c'est chouette. Voilà. C'est tout pour moi. Oh là là. Oh là là, ça c'est une pente raide, là. Pfiouh. Pas facile, hein. Voilà, Chirac, on est juste là. Bon du coup on rentre même pas dans Chirac. Donc on peut même pas klaxonner, mais si on regarde. Non c'est à droite Je sais même pas c'est où Chirac. C'est à droite. Ah oui on voit le transport Regardez On voit le transport Fox là-haut, là, le bâtiment là-haut Oh Oh mon dieu Oh la catastrophe et là, il y a le petit, le petit lac, comme ils, comme ils appellent ça. Mais j'appelle pas ça un lac, ça. Incroyable Non, ça, ça c'est un plan d'eau, ça. C'est un, un étang d'eau, regardez. Ça, ça, vous appelez ça un lac ben, Je comprends mieux, je comprends mieux. Hein. Non, non. Ça, c'est les lacs, euh, évidemment, euh, euh, de Bordeaux. Mais euh, moi, quand je parle de lac euh, je pense aux vrais lacs vos chiens <rire> Bah oui, des vrais lacs, tu vois. Bon, euh, ça, c'est pas sympa ce qu'il a fait, le routier, là, quand même. Hein Surtout avec une double remorque, euh, hein Chenille articulée là euh... Non je sais plus comment on dit. J'ai voulu faire le, le... <rire> j'ai voulu faire le beau. <rire> je sais plus comment on appelle ça. Bah si un train articulé. Hein, faut faire attention hein C'est pas parce que ton PTAC est supérieur à la taille de mes couilles Non. Bon bref. Puis d'ailleurs le PTAC. C'est même pas une histoire de taille et moi je parle de taille, bah ben, voilà, allez hop là. Attendez je refais ma blague. Elle était belle en plus ma blague. C'est pas parce que le PTAC est supérieur au poids de mes boules. Voilà, et ça c'est beau comme phrase. Ça c'est une phrase signée colo et ça c'est chouette. Et en vrai elle est pas mal cette phrase. C'est une vraie punchline hein. Vraie punchline de routier hein. <rire> C'est pas parce que ton PTAC est supérieur au poids de mes boules. Et ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Et dans le sud ça doit être encore mieux parce que les joueurs de pétanque... Je suis sûr que... Enfin bon bref c'est chouette quoi. C'est chouette. J'aime bien et je suis content de ma phrase. Si ça se trouve elle est connue, elle existe pour de vrai. Moi je m'en fous, je l'ai inventée de ma tête. Voilà. Alors, t'as du mal quand ça monte. T'as du mal quand ça descend Alors je veux bien que, que tu veux éviter de te retourner Mais en vrai t'as moyen de prendre un peu plus large Donc t'arrêtes de faire ta victime Ah bah oui c'est limité 70, excusez-moi Intelligence artificielle Non non mais vous avez raison, je suis un petit peu fâché hein. Vous savez j'ai pas beaucoup dormi cette nuit euh, Juste le temps de faire ma coupure <rire> Oh mon dieu Ok. Parfait. Je, je parle plus, je me concentre. J'espère que ça vous détend quand je ferme un petit peu ma gueule. <rire> oh là, ça y est, tu vois. Et là maintenant, il accélère, quoi. Genre, euh, la logique de l'intelligence artificielle, quoi. Et là, il va faire comment, là ah oui à droite le col des méchants. Oh mon dieu regardez. Voilà. Donc venez pas me dire oui mais c'est normal que dans la descente il fasse attention machin réalisme. Non non non c'est juste parce que l'IA est codé comme n'importe quoi. Hein, parce que là, il a pris le virage euh, beaucoup plus net que euh, ce qu'il aurait pu faire tout à l'heure. Puis alors là maintenant c'est limité à 50. Bon là il a raison parce qu'on voit rien et que c'est un virage à droite. Voilà. Donc là on fait attention, surtout avec les bus. N'hésite pas à prendre large Voilà C'est bon tes palettes vides vont bien BNQ Je connais pas BNQ C'est quoi BNQ Elle est chouette cette route là j'ai l'impression que je l'ai jamais prise. Pourtant, me semble-t-il que si. Est-ce que je peux vérifier ça Non, je l'ai jamais prise, je la découvre. Enfin, je l'ai déjà prise à l'époque. Mais je veux dire, sur cette sauvegarde, on l'a jamais prise. Ouais, je t'abuse pas, par contre, devant. Vraiment, tu vas me saouler. Vraiment, tu vas me saouler. Bon, tu m'as déjà saoulé, de toute façon, c'est pas compliqué. Et pile pile accélère comme un dingue. Non, mais c'est un, de... un truc de ouf. C'est quand qu'on a une double voie là qu'on en termine Là, je veux faire une. Je veux faire une Hamilton là. Ah oui, on était passé par là en convoi avec... Euh, bah le premier convoi qu'on a fait avec euh, MyGodness et Fox J'ai l'impression que je le dis à chaque vidéo, mais c'est vrai hein. Après, dans ce secteur, on a beaucoup roulé hein. Vivement qu'on se casse au nord-ouest hein. Avec mon, <rire> mon cul Ah, tu as déjà vu mon cul Ah bah, il va à mon cul Allez, par toi enculé <rire> Pardon, je me suis... Allez, salut ah, tu as déjà vu mon cul, euh, mon cul. Eh, d'ailleurs, il faudra qu'on y aille. C'est une route à explorer. Je suis sûr qu'il y a un easter egg avec un cul. Je suis sûr qu'il y a un cul géant avec un camion dedans. <rire> ouais. Euh, L'autre derrière, il va se calmer. Hein. L'autre derrière, il va se calmer. Je suis sûr qu'il sera capable de me doubler, carrément. Le viaduc... Ah c'est pour ça qu'il appelait le village mon cul Parce que là c'est le viaduc Uc, Viaduc Il faut passer par mon huc Pour passer sur le viaduc Et ouais mec C'est comme ça que ça se passe par ici Bon ben voilà Moi j'aime bien faire des vues cinématiques Et les passer où l'autre derrière Bah Bah Il a disparu mais Bah il s'est fait doubler elle a vue cinématique, elle s'arrête quand Oh là oh <rire> Je m'attendais pas en fait à ce que ça aille aussi loin. Par contre, j'ai pas compris le camion qui me collait derrière, il s'est fait doubler. Très bizarre. Très bizarre. Bon, on a un radar, ça tombe bien parce qu'on est limité à 80 et au vu euh, de la patate de ce camion qui est approximatif à 0, et bah du coup voilà. Mais comme le radar se fait dans la descente, c'est vraiment fourbe. Je dirais les fourberies de Scapin ou les fourberies de my goodness. C'est vous qui voyez. Doucement, doucement, doucement, doucement. Je vois le radar, doucement, voilà. Salut le radar, d'ailleurs on lui klaxonne à la gueule. Ah bah c'est bon, ils ont mis du papier toilette autour. Merci les gilets jaunes. C'est très gentil. Voilà. Voilà, on va y aller calmement. On est bientôt arrivé, ce serait dommage de casser le voilier. On a encore pas fait de bêtises. Bon si, on a peut-être frôlé une catastrophe, mais c'est rien de bien méchant quand même. C'est rien de bien méchant. Ah oui, j'adore ce rond-point, eh. C'est très joli ici. Anticipation. Voilà, ça y est, je commence à rouler correctement. Ah. Non, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Tout... Je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut vraiment prendre les ronds-points, mais. On essaye des trucs. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de remorque me Compagnie quand même. Hein. Est-ce que vous croyez que ça bosse un peu là Ou je suis vraiment délaissé jusqu'au bout non mais il faut bosser là quand même hein Au boulot au boulot La même compagnie elle est partout dans Grand Utopia hein. Elle est pas que à hein On y va quoi hein. Faut que ça bosse Bang bang Allumez vos feux Ouais Déjà je fais ce que je veux T'es personne pour me donner des ordres T'es qu'un panneau bleu D'accord Pas allumer les feux, tu vas faire quoi Je suis un rebelle Ok, là on va à gauche Éteindre vos feux, mais jamais de la vie Il est 3h du matin, je vais pas éteindre mes feux Ils sont débiles ou quoi <rire> Ouais, on était passé par là dans le sens inverse Avec le, le convoi Mais attends, mais dans une des dernières vidéos, on était même passé là On allait tout droit, je m'en souviens Donc je vous l'avais déjà dit, c'est pour ça que j'ai l'impression de me répéter C'est parce qu'on était déjà passé par là, mais Pas le même chemin, mais Ah oui, c'est vrai, il faut que je passe les vitesses par contre, hein. Si je voulais de passer vitesse, ça va être absolument terrible. Oh, wesh, c'est quoi cette route là Oh, mec, il y a une route secrète là. Il y a une route secrète à gauche interdite aux camions. Prochaine vidéo, on y va si vous êtes chaud Parce que je pense que ça peut être très, très, très, très, très joli. On est où On est à euh, Arlandis. Entre Sulikov et Arlandis. Eh, hey, ça vous chauffe ou pas Prochaine vidéo, on ira descendre en bas. Parce que c'est mieux que descendre en haut. Oh, ah non, j'ai cru que c'était la même compagnie. Oh, je suis deg. Je vois du rose partout. Non non mais là il va falloir bosser hein. eh, Je compte sur vous les amis hein. Vous jouez à Eurotruck en Utopia et, euh, et vous faites des screenshots Quand vous roulez avec euh, une remorque M compagnie Ah ouais hein. faut, faut, prouver, euh, faut prouver que vous bossez Bon DHL il transporte quoi là Là il s'agirait d'arrêter de se foutre de la gueule du monde Parce que les routes sont magnifiques Et t'es en train de nous gâcher le plaisir C'est en train de nous gâcher le plaisir des virages là Just. clever.solutions. Oh yeah. HP in. int. logistic experts. <rire> bon, là, je vais, lui, je vais lui encastrer sa voiture devant. Mais c'est pas de sa faute. Hein. C'est de ma faute. C'est pas ma faute. <rire> ouais, comment il est arrivé vite lui? Allez, on y est presque Allez, allez, allez Allez, on a volé Allez, allez, allez, tes palettes vont pas s'envoler Ah, et tourne à gauche. Hein. C'est gentil, ça. Ah, bah, tout le monde tourne à gauche. Ah, en fait, ils sont fatigués, ils vont faire leur coupure. Oh, mon Dieu. Mais ne vous arrêtez pas dans une montée, s'il vous plaît. C'est catastrophique, ça. Allez, on roule. Ah, oh, mais tout le monde va à gauche. Toi aussi, tu fais ta coupure <rire> Ou alors, tu vas siphonner leur essence Connard. <rire> allez, maintenant, ça descend donc ça devrait, euh, ça devrait aller plus vite. En plus, les limitations sont enlevées, c'est-à-dire que là, on peut rouler aussi vite qu'on peut. Hein, c'est te tellement logique, mais, euh, mais c'est comme ça. L'intelligence artificielle, elle aime ça. Zébardi, zanzazion, zanzazionnel. En plus, on a personne devant nous. Et ça, c'est chouette. Mais euh, du coup, ouais, un peu pour. Euh, en vrai, devrait, euh, parce qu'on en discutait, mais. J'adore Grand Utopia, j'adore rouler sur Grand Utopia Bon là cette vidéo vous l'avez compris euh, Ce camion me saoule Mais d'une puissance vous avez pas idée hein. C'est vraiment le camion me déplaît totalement euh, Donc euh, c'est donc pour ça Par contre ouais, Grand Utopia j'adore rouler dessus Mais c'est vraiment dommage on peut pas faire de convoi exceptionnel Alors sauf si vous avez la solution Mais sinon le, le vrai truc ce serait d'aller euh, sur... Euh sur ProMode, enfin de retourner en Vania Sachant que d'ailleurs la, la Open Beta 1.47 est sortie, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de, euh, de Transport24 qu'il a fait dessus. Parce que je le chambre depuis tout à l'heure, mais <rire> voilà, il a fait une vidéo sur la 1.47. Il y a des bouchons de zinzin par contre, c'est waouh! Waouh! Les bouchons, quoi! Alors je sais pas jusqu'où ça va, mais c'est assez impressionnant. Moi, ce que je propose, c'est de faire une capture d'écran. Parce que moi, j'ai vu, les gens ils adorent cliquer sur des vidéos où il y a des bouchons. J'ai vu ça, euh, j'ai analysé ça. Donc on va voir si c'est vrai. Si vous avez cliqué ou pas. Puis sinon, bah, je, suis, je suis un salopat. Attendez, je vais allumer tous les feux comme ça. Les gens ils vont kiffer. Voilà. On va mettre un petit peu de flou. Un petit peu de flou. Et ça part. Et c'est magnifique. Et c'est superbe. Allez. Borat Pizza Mmm... Pizza. Tah le Borat. C'est bien connu. Allez, on pousse. Moi, bon, j'ai le le vitesse simplifié hein. C'est du 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hein. J'ai pas voulu faire le. J'ai pas voulu faire les montées, sachant que je crois que c'est un véhicule automatique de base. Tout à fait. Donc j'ai pas voulu me casser la tête. Oh purée le buffalo grill. Oh mon dieu, ça dit, j'ai faim. Et d'ailleurs, et pour de vrai, on rigole, mais là, il va être 11h bientôt. J'ai envie de manger une entrecôte. Tah, les vegans en sueur. Tu me laisses aller à gauche C'est gentil, merci. Et vraiment... Euh... Oh, j'ai la dalle. Oh là là, j'ai... Oh là là. Lil Cowboy. Bon anniversaire les petits indiens chez Buffalo Bon anniversaire les petits cow-boys Venez chanter, danser. Il y a plein de frites et c'est mieux que le McDo Non c'est pas ça les paroles <rire> Regardez moi ce ballon de foot En ferraille Bien sûr Ok Ok avalons N'oublions pas d'avaler c'est important. Allez Dernière ligne droite Là voilà, on est vraiment en train de faire le convoi euh, qu'on avait fait mais genre dans l'autre sens, hein, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Au bout des doigts Jusqu'au bout J'ai compris il y a un hein, vérité. Des choses on peut pas expliquer. Et d'ailleurs sur cette petite route à droite, je m'en souviens, on avait essayé la réalité virtuelle et ça a marché genre pendant deux minutes. Et, euh, et les gens qui étaient au milieu de la route là avec leur voiture, ils discutaient déjà il y a un an. Donc ça fait un an que les mecs sont là au bord de la route Enfin sur la route au milieu en train de discuter <rire> C'est triste quand même Bon c'est qu'ils ont des choses à se dire Mais enfin je veux dire euh, Compliqué un peu non Dans ce cas là je sais pas Bâtissez une maison au milieu de la route c'est déjà Pourquoi ils me font des appels de phare les gens Ah non c'était une illusion de psych. Ouais j'ai pas les plein phares. Là on va switcher sur la droite Et voilà t'inquiète, hein, j'arrive vite Mais euh, c est, c est, vous inquiétez pas c'est vraiment calculé Parce que ce camion vous le savez Ralentit comme C'est impossible Donc j'en profite Oh Revenge, ça y est, on est arrivé. Bim. Rap tour. Allez, on est arrivé, on klaxonne. Et voilà le travail. Eh bah tu parles d'un convoi exceptionnel. Bon, j'ai hâte de vous lire, de voir un petit peu ce que vous en pensez de tout ça. Comment on va faire Est-ce qu'il faut faire une pause de Grand Utopia euh, ou alors justement, bah tant pis pour les convois exceptionnels Ah faut pas que j'aille à droite Excusez-moi pour le, le faux espoir monsieur le bus De toute façon vous pouvez aller jusqu'à la ligne euh, Cette voiture jaune elle vient d'apparaître ou c'est moi là Il s'est passé un truc bizarre un peu là non Je suis quand même pas dingue Ouais mais on est déjà pas longtemps Oh là là mais il y a de la circulation ici hein Y'a pas de police, c'est bon. Pas de police, pas de stop. <rire> et on arrive au port de Rivenchi Dans le port de Rivenchy, il a plein de gens qui chient. Et qui se lavent pas les mains. Qui se les mettent dans... Par contre, vous avez vu comme ça freine. C'est pas une blague, hein, je vous dis, le camion, il freine très bizarrement. Oh là là. Oh là, là Hop Bon, à part que je roule comme un con, j'ai pas tapé avec le voilier. Hein. Et ça c'est chouette. Et ça c'est chouette. Bon après, on n'a pas non plus pris des petites ruelles étroites, mais... Euh... Pour vous dire, voilà, il a bien fait de faire appel à la même compagnie. Transport rapide, efficace. Bon. Virginia à côté de moi, elle est peut-être pas très sereine, mais enfin c'est pas grave. J'en ai rien à péter, moi, de son avis. Elle parle même pas. <rire> je suis le pire. C'est une blague, les gars. On rigole, hein. On rigole. Ah, bah c'est ici. Et là, je prends le voilier en plein dans les deux parois sur les côtés. Ce serait rigolo, quand même. Ce serait rigolo. Hop là. Euh, bon, on va pas faire de manœuvre. Bon, ça suffira déjà, ça, quand même. C'est déjà pas mal, hein. C'est dans quel sens que je dois le mettre d'ailleurs En arrière j'imagine ouais. Donc ça reste quand même une manœuvre. Oh my god Oh en plus je vais me faire juger par les, par les gens là Bon j'ouvre les fenêtres euh... Virginia J'espère que ça te dérange pas Bonjour messieurs Hop on se met comme ça Et on s'arrête Et on sort la tête Et j'ai calé Oh, ça va être magnifique Ah merde c'est les roues, les roues elles tournent aussi derrière Oh non c'est chiant Arrête d'aller si vite euh, Ça va trop vite Ça va trop vite pour WAM Et c'est pas grave Voilà le travail de pro Et voilà Et comme c'était pas dans ce sens Voilà Bon bah c'est chouette hein. Pur aimé eh hey Fox tu me casses les couilles <rire> Fallait juste que je me mette vers l'avant quoi Fallait le savoir aussi Bon moi j'ai fait la... j'ai fait une manœuvre. Hein. Bon je vais aller chez la concurrence C'est pas grave Je vais faire mon demi-tour chez eux Merci de m'ouvrir c'est gentil vous avez vu que j'étais en galère On remarque c'est pas la concurrence C'est pas des bateaux on fout. Hop Excusez moi je me suis trompé hein. Je peux ressortir Hop Désolé encore, hein, merci. Hein. Et voilà, le camion qui s'arrête, tu sais pas pourquoi. Non mais c'est un truc de zinzin. Et ce camion, je vais le revendre, je vais même pas le fourguer à quelqu'un parce que c'est éclaté au sol. Bon, donc là, il faut juste se mettre en marche avant. quoi. Eh ben... Quel délire. Bon Après, ça paraît logique. Ça, ça paraît logique. Voilà. Allez, là Là, là je suis encore mieux que tout à l'heure quoi Ça n'a pas de sens Bref les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu J'espère que Fox est content Et puis voilà Des bisous Ciao tout le monde